Sportif et étudiant, je pense que c'est un peu d'organisation, mais ça me permet de trouver mon équilibre. Bonjour, je m'appelle Hugo Didier, j'ai 20 ans, je suis nageur en e-sport et en parallèle de ça, je suis étudiant à l'INSA Toulouse. Mon handicap avec des termes techniques, ça m'empêche de marcher, ça m'empêche de courir, sinon ça me fait mal aux gens. Je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas sauter. Donc euh, j'ai décidé de me mettre à la natation pour ne euh, pas sentir ces appuis-là et pour me sentir flotter. Je pense que j'ai dû me réinventer quand j'ai commencé la, les compétitions avec les athlètes valides. J'ai dû peut-être trouver des solutions pour pouvoir essayer de nager aussi vite qu'eux. Le partenariat avec Société Générale m'apporte euh, deux grandes choses. La première c'est de pouvoir rencontrer les, les athlètes que j'avais la chance de regarder à la télé. Bah, maintenant on peut partager un peu notre expérience. Et puis dans un second temps, je pense sur l'aspect financier parce qu'il m'aide à participer aux compétitions nationales qui sont qualificatives pour les compétitions internationales. Mon bilan choses. Le championnat du monde, honnêtement, il est très positif parce que je ramène 4 médailles d'argent et surtout 4 de mes records personnels. Donc je suis très satisfait.